Départ de ce 990 mètres, tous euh, bien partis. à bon départ pour Ocean Drive South. Kudutu euh, monté euh, au bras pour rester au contact euh, avec euh, également El Patron euh, qui, euh, pour l'instant, euh, semble également rapide. Marula également. Euh, donc pour l'instant, c'est Kudutu euh, qui a l'avantage devant Marula, euh, complètement à l'extérieur. Trojan Quest. Ensuite, on retrouve Arctic Flyer. Euh, qui galope à l'extérieur de Ocean Drive South, Traveling Man, Taureau Bravo. Elle patron en dernière position. Alors qu'on va, on va aborder la courbe dans, dans quelques foulées euh, sous l'impulsion de Kudutu qui va amener le peloton en ligne droite euh, sous la menace de Trojan Quest à l'extérieur. Elle patron qui donne un bon effort côté corde. Kudutu, Traveling Man également la Taureau Bravo complètement à l'extérieur. Elle patron Taureau Bravo, Taureau Bravo qui va s'imposer facilement. Devant El Patron, Travellingman. Toro bravo, est venu s'imposer en sortant en avant dernière position pour contourner tout le peloton dans la ligne droite finale. Regardez la Kazakh orange qui vient à l'extérieur, alors que El Patron eh bien, fonce à l'intérieur. On pensait qu'il allait faire la différence. Ocean Drive Staff n'arrive pas à accélérer. Les huit chevaux sont pratiquement sur la même ligne à cet instant précis. Et Coup du tout, essaye lui aussi de faire son maximum. Mais regardez Toro Bravo qui va gagner cette cause facilement devant le patron. Traveling Man sera troisième, quatrième, ce sera Coup du Traveling